On descend, on amène les mains vers l'avant. Oh, oh, doucement Giovanni, doucement. Mais commence pas avec des, des trucs bizarres, laisse les gens tranquilles. Je vois qu'il y a un truc qui va penser. Bon oh, moi je suis là parce que tu m'as demandé, donc profites-en jusqu'au bout, tu vois. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Donc aujourd'hui, nouvel épisode où on prend un coach en visio et on a préparé des dingueries. Donc euh, là, on va pas jouer les, les mecs oh, bah, bizarres. Et là, qui... là, on est encore plus. Ouais, parce que dans le premier épisode, si vous l'avez pas vu, ça fiche ici. T'es fait passer des pour des débutants. Pour des débutants déjà. C'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui. Mais aussi, on avait un club libertin. On travaillait dans un club libertin. Donc il y a eu des dingueries. On était venu avec euh, des sachets cuits alors qu'on était là pour faire une séance. C'était euh... des peu on en plein exercice. Ah c'était un <rire> délire. Donc là, au niveau de l'entraînement, on va encore faire les débutants temps on va encore faire les personnes en surpoids. et au niveau des personnages euh, moi je suis pucio je suis puceau j'ai du mal à le dire et moi on m'a forcé à être là parce qu'il voulait pas faire voilà. tout ça donc il m'a forcé à venir donc euh, moi je veux faire du sport pour maigrir pour me taper des meufs et lui il n'a pas du tout envie de faire du sport et il, il va il va s'embrouiller avec moi parce que euh, parce que je vais dire des dingueries au coach alors que le coach il est là pour travailler tu vois t'es prêt à jouer sur un... ça va être n'importe quoi non, on va ça. se faire cramer en allez, 20 minutes je dirais Non non, ça va le faire le premier épisode s'est passé donc les gars c'est parti euh, nouvelle vidéo Allons-y Ok super, bon ça va vous Ça va, ça va, motivé. Moi je suis content, content ouais, de commencer ça. à faire le sport là. Bon lui c'est avez... moi. Yes. moi qui C'est moi. C'est moi qui t'ai contacté et je voulais pas le faire seul du coup j'ai demandé à mon cousin de m'accompagner. Il m'a forcé de faire... à faire du sport. La muscle c'est. Au calme. <rire> Parfait, ça c'est bon ça, de la motivation à deux, c'est bien. Ah, il n'est pas trop, trop <rire> pas trop chaud. mais moi pas chaud. Moi je suis motivé. Ah non, <rire> j'espère okay, qu'il va qu apprécier comme ça. on ensemble. Alors du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que comme c'est notre première, on va un petit peu se tester. Ok, on va voir un petit peu euh, ce que vous êtes capable de faire aussi. Euh, donc on va commencer par un échauffement un petit peu classique, renfort cardio. Et ensuite, on va partir sur un format circuit. Ça, on va éviter de trop se mettre dans le rouge dès, dès la première. On reprend. Voilà. Hein. Et Toi, et... ouais, je fais du basket, ça se passe bien, le sport, il n'y a pas de problème ah, ça. Ok. Moi je reprends. Nickel ça. Allez, c'est bon pour vous les gars Ouais. On y va, on va commencer juste l'échauffement et ensuite on attaque. Hop. On ont... Déjà on commence par la mobilité articulaire. Allez. C'est cool. <rire> Parfait. Un petit peu au niveau de mobilité, au niveau des hanches. On va travailler un petit peu la stabilité en même temps. On va voir qu'est-ce qu'il y a de l'équilibre et qu'est-ce qu'il n'y en a pas. <rire> Yes, super. Donc on va bien travailler vers l'extérieur et on fait la même chose vers l'intérieur. Voilà, super. Ça va, c'est facile. T'es tout raide. <rire> Parfait, vous restez sur place, les pieds plus larges que le bassin, les talons ancrés dans le sol. On descend et on remonte sur des squats. On amène vraiment les hanches vers l'arrière sur celui-là, comme si on allait s'asseoir sur une chaise. Ok. Hop. Voilà, le dos bien droit. On regarde bien devant soi. Toujours le plus droit possible. Et on essaie de descendre en descendant les hanches. Ouais, super. Pareil, Johnny, tu fais la même chose, mais tu de redresser ton buste. Ouais, super. Oh, ça chauffe. Hein. Parfait. Vous restez sur place. Là, on va venir chercher à amener une jambe vers l'arrière et à la ramener. On la pose, on descend et on ramène. On y va ensemble ouais, ouais. Voilà, garde bien ton équilibre. Descends pas trop bas au début hein, et tu ramènes. Hop, on descend et on ramène directement. On fait toujours droite et gauche. Allez là, tu m'as fait venir. Tu vas faire un truc bien, Léo. Oh. Voilà, regarde, regarde bien devant toi. toi. Ah, je euh, tu bien. remontes. Johnny, et tu changes de côté. Hop. Ah, c'est mieux à Et quoi, tu remontes. Non. Voilà. Super, on va pas chercher trop, trop loin. Hein, si jamais tu n'as pas trop d'équilibre. <rire> Parfait. Allez, relâche un petit peu. Allez, oh. tu me fais regarder des petits points de et tout. T'as intérêt de tout. Okay, Nickel Tranquillement, on trottine sur place, léger. Voilà, super. Très souple sur les jambes, d'accord Hop, regardez, le nouveau mouvement, on ouvre et on ferme. Allez, plus que 4, 3, 2, et on relâche. Parfait. Ça va Vous êtes chaud là Allez, ah, moller le là ça bon. chauffe. <rire> Tranquille. Et avec ça, on peut perdre du poids Ouais, carrément. C'est l'objectif euh, d'un entraînement en circuit, hein. C'est bon pour vous, les gars Ouais, ah, parce que moi, mon but, c'est surtout ça. Le ventre, là, j'en ai marre. Tu veux Perte du ventre, surtout. Ouais. Ouais, mais carrément, de toute façon, la dépense calorique, la dépense physique va t'amener une dépense calorique. Après, par contre, il faut vraiment que tu penses aussi qu'en plus de l'entraînement, ce qui est important, et c'est hyper important, c'est la nutrition aussi. Hein. C'est fini les essayer un petit peu de faire attention. Euh... Fini de m'inviter parce que j'ai trois jours à manger dehors, ça y est. Que de la hein? salade, que de la salade. Donc, okay. on, aura, on aura le temps d'en parler. Ah ouais, toi tu m'embarques dans les séances, On y va, c'est ça Ouais, Ok. <rire> je vais pas faire ça est tout seul. J'essaye de me oublier du mur. Allons-y. Oh, ok, parfait. On récupère Ça fait mal. Yes, ça c'est top. Oh, non. Voilà. Voilà, Joanny, tu penses à bien ouvrir et te fermer les jambes. Hein ah, ouais. Option, on n'oublie pas si jamais au bout d'un ah, moment. La... Je me sens sauts. On descend. Allez, on y va ensemble. On descend. On amène les mains vers l'avant. Ah oh, ouais. Et yeah, c'est ça. On revient et on remonte. Voilà. Parfait. Allez, on continue. On descend. On avance les mains vers l'avant. On revient et on remonte. Pensez à votre respiration, les gars. Oh, a... oh, ça... <rire> doucement, Giovanni, doucement. Oh, ok, récupérez, les gars. Prends mon téléphone, ça arrivé, Reste là. Ça va Ah, ça va, je suis tombé sur moi. Sûr que ça va, les gars, pour vous, là Ouais. Ouais, ouais. Ok. Je vous sens pas motivé entre vous, les gars. Qu'est-ce qu'il y a Si, si, moi, c'est bon. Moi, il m'a vraiment, il m'a forcé à venir. Normalement, j'ai trop au taf aujourd'hui. Non, mais j'aime pas faire les choses tout seul, Loïc. C'est la okay. première fois que je prends un coach en visio. Je voulais pas être tout seul. Ok. Et pourquoi, du coup, toi, euh, Johanny, tu veux pas faire une séance euh, tout seul ouais, De base, je suis timide. Du coup, la première fois, c'était compliqué. Ouais. ouais. Après, peut-être euh, les suivantes, ça ira. Parce que moi, ça y est, là, j'ai 28 ans, faut que je me trouve une copine Mais commence pas avec tes, tes, tes trucs bizarres, laisse les gens tranquilles. Non, ah, mais c'est la vérité, tu sais très bien, j'en peux plus. Vous, vous habitez où, les gars Dans le Nord. Non. Toi, Loïc, t'es bien physiquement avec les filles, ça aide. C'est dans la tête que ça se passe. <rire> Attends. Vas-y parle pour voir. J'ai dit avec les filles ça aide ouais. quand t'es musclé. Après ça, ça va dépendre de l'image que t'as de toi. C'est dans la tête, t'as confiance en toi, c'est pas les muscles qui vont faire confiance en toi, monsieur. Non, non. Ah il bon, faut juste des meufs. Ouais. Toi t'en as, as, as eu le grâce au sport, c'est sûr. Et il croit on est sur Tinder, <rire> je vais dire. Ah non vois, mais c'est la vérité. Je vais il y a ouais. des muscles, il enlève son t-shirt, il y a des meufs. Moi j'ai j'enlève mon t shirt et le cours. J'en quel Le malaise, le malaise. Ouais. Je vous sens pas hyper motivé, les gars. Si, si, moi je suis motivé. Moi, je veux, je veux des meufs, je veux Ken, je veux faire du sport. Ouais, c'est d'accord. Mais euh, du coup, il faudrait avoir plutôt des séances axées simplement pour toi, je pense. Ouais, bah pour la, la prochaine fois, je pense à deux. Tu veux pas venir Tu as mangé quoi déjà ce midi Rien. T'es sûr Rien. Tu fais du sport, mais t'as mangé quoi, ce midi 18 à mangé quoi Je vais éliminer, on oui. va faire du sport. Ouais, ouais. Là, l'échauffement, il est fini, Loïc Bah Là, on avait commencé le circuit, mais... Euh... <rire> C'est plus que je vous sens pas du tout dedans, et que je vois qu'il y a un truc qui va pas entre vous. C'est pour ça. Ouais, mais on fait quand même la séance. Comme vous les gars mais il faut être sûr si si on a, on a, on a payé en plus oh, souvent, moi je ça. suis là parce que tu m'as demandé donc profite-en jusqu'au bout tu vois faut pas que tu me fais venir pour rien je vois bien mais là je sens que tu vois c'est une séance qui est organisée ton cousin il était pas forcément au courant apparemment si tu si vois, il, il, était était courant, et... il était au courant il était au courant il était au courant je te l'avais dit ouais ouais on fait le, ouais. deux, le deuxième circuit moi je t'ai dit tu veux faire du sport tu me dis et je te prends avec moi au basket mais t'es pas motivé ouais, jamais tu veux bouger t'es sur l'ordi tu passes ta vie sur l'ordi bah mais moi bouger un peu moi, je veux juste faire du sport, là, comme ça, hop, euh, je suis musclé et hop, après, euh, je suis bien. Attends. Et ensuite, si tout va bien, on récupère 30 secondes, on oui. se met en place. Mettez-vous un plus plus plus tout plus petit plus peu plus en décalé. Passe, je reviens tout de suite. Allez, go. On est parti. Tout petit saut. Voilà. Option squat latéral. Parfait, ça, Johnny, allez, descends. Voilà. N'hésite pas à utiliser tes mains ici, tout doucement. Pour garder ton buste en hauteur. Bah ouais, mais j'ai acheté un bouquet pour madame. dame. dû te laisser ouvrir, t'aurais été content. Tu sais que tu vas le ken ce soir, bâtard. On récupère Tu veux lui faire l'amour Bah oui, bonne <rire> raison. Hein. On pose les mains, on avance. Si on a besoin de poser les genoux, on pose les genoux. Voilà, on remonte et on pousse dans les cuisses. Allez, encore un peu. On descend. Allez, bon. <rire> Hop. Et on repousse. Ok, on récupère. Allez, c'est les dernières secondes. Allez, Giovanni, monte tes genoux comme ça, si jamais. Ok, parfait. On relâche. Tu fais que du visio Est-ce que je fais quelques visio Non, tu fais que du visio. Ah non, pas du tout. Non, sur son site, on a vu, il faisait du coaching aussi. Euh... Allô ah, Tu es à fais... domicile. Tu veux aussi ouais. en salle Je fais essentiellement du présentiel, moi. Ah, tu vas chez les gens Ouais tout à fait. T'as des clientes ou que des clients J'ai de tout. Ah le sport, je t'ai dit. Le sport, ça T'imagines T'es code, tu rentres chez madame, hop, t'es musclé. Tu vas venir en prison toi. Un dernier tour Ça chauffe, hein, ça chauffe les fesses là. Ça chauffe les fesses Ouais. Mais moi je m'en fous des jambes, je veux surtout euh, les abdos. Mmh. Mais parce que t'es obligé pour faire travailler cardio. Moi je veux pas courir longtemps, hein, je veux juste. Euh... Non bien sûr toi ce qu'il faut c'est de la dépense calorique. Allez, dernière fois. Squat latéral, on y va ensemble encore Allez go Allô Mais Ça va, j'arrive bien. Je te laisse, j'ai rien appel de Il veut vraiment pas faire la séance. Il a trouvé son oh excuse. excuse. 30 secondes de récup. Ouais, je crois qu'il va plus revenir. Ah bon Allez go, on termine ensemble Ouais. T'es pas bien... latéral. Mais t'aimes bien les filles, t'aimes pas les hommes. <rire> Pourquoi tu me poses cette question Bah comment on sera amené à travailler ensemble, j'aime bien... Moi j'aime bien les filles. Bah oui, bah, moi aussi. Euh... Yeah. Je sais pas, on sait jamais, hein on sait jamais maintenant. Ah oui, d'accord. <rire> t'as une casquette avec des fleurs, c'est pour ça que je dis ça. Et t'as pas de meuf. Et alors, Et j'ai pas le droit d'aimer les fleurs C'est des filles en général. <rire> ouais, elle est bleue la casquette. Hein ah bleu ça va, c'est une couleur de garçon. Ah et c'est ça que j'ai acheté pour mon cousin aussi. C'est quoi C'est QNT, c'est écrit euh, des... Active Juice. Ok, Ah c'est des BCA, ok. Ça pour les graisses c'est bon, il n'y a pas de sucre quoi. Ah il fait chaud. Ah. Oh! c'était une blague! <rire> C'est pas, mon corps! <rire> eh les gars, mais <rire> vrai Je Il ai a parce que dès le début déjà, t'as fait un grand il est trop chelou! Oh, on te voit pas, on te voit pas, Loïc! T'as réussi à le me mettre mal à l'aise! <rire> ah, c'était génial! Loïc, on peut te voir un petit peu! On, là, on voit pas ta tête là! En gros, on t'explique, on fait des vidéos sur YouTube et en ce moment on s'amuse à franquer des coachs en visio! Yes! Donc euh, voilà, c'était ça le concept, mais c'était pas facile aujourd'hui parce que justement, il devait jouer le mec euh, énervé et moi le, le mec puceau qui a jamais euh, connu de fille. Comment mis mal à Le les seul truc, que, c'est qu'en fait, quand tu m'as appelé la première fois, ouais, tu m'as dit euh, avec mon cousin, on cherche un coach et tout ça. Ouais. Donc moi, quand tu me parles, tu vois, que tu me dis ça, vous êtes tous les deux ok. Limite quand tu m'as appelé, pour moi, il était à côté de toi, tu vois. Et là, aujourd'hui, quand il a commencé à dire, il ouais, j'étais pas au courant, j'étais pas de ça. Là je me suis dit, il y, y a un problème. <rire> ah t'as <rire> senti le truc alors dès le départ Ouais, je t'avoue. Dès en fait, je pense que. Non Moi bon, j'espère que t'as quand même kiffé la séance. <rire> je t'avoue, je t'avoue. Non, hein, à vous, à arrêtés, passé, hein. Ah ouais hein, j'ai vu j'ai vu, hein, vu t'étais mal à l'aise. On n'était pas bien nous aussi, hein. on s'est dit merde on fait comment En fait si tu veux le, le truc c'est que moi je suis dans le coaching sportif mais à côté de ça je suis surtout dans, dans, dans le bien-être avec la sofro, le coaching de vie et le truc c'est que quand il y a quelque chose qui se passe comme ça moi je suis plutôt dans le côté humain que si. dans le côté ouais. de performance et je préfère comprendre ce qui se passe et en fait si tu veux le truc c'est quand je me suis arrêté pour essayer de capter un petit peu l'attention qu'il y avait euh, C'est à ce moment-là que j'ai capté parce que ça part un peu dans tous les côtés. Ah, on n'est pas acteur, nous on s'est dit merde, on a payé, faut qu'on ait une vidéo à la fin, comment on fait Là c'était compliqué. <rire> il y a le truc, après si je peux être honnête, juste le ventre il était trop. Très... <rire> ça fait deux fois qu'on nous le dit. Hein. Bon, on va éviter alors de le mettre. Bon, on va faire la conclusion. On te laisse avec nous si tu veux euh, Voilà les gars, donc si vous voulez retrouver euh, Le site internet, si vous êtes euh, Si vous voulez participer à un cours en visio Avec Loïc, le lien sera en, en description. description Et puis euh, voilà, c'était sympa Vous étiez Non homme, il est très sérieux les gars, donc n'hésitez ouais. pas à y aller On <rire> n'oublie pas le petit like Et puis c'était Fitness Fusion De FF. Vous étiez en présence de Pimous, Loïc <rire> et Joe, Force et Fun